dans cette séquence nous allons étudier une quatrième mouture de l'exemple lecteur et écrivain l'objectif de la variante ici c'est de supprimer des attentes semi-actives en particulier on va s'intéresser à celle des écrivains les écrivains ils vont tenter d'écrire dans le tableau noir et ils vont se prendre une exception si le tableau noir est plein l'idée est de dire que l'écriture devient bloquante et que lorsque la lecture va libérer un espace, et bien à ce moment-là, elles sont réveillées. Donc ça veut dire que on va laisser la lecture semi-active, euh, mais on va du coup supprimer une deux exceptions et on va euh, regarder dans cette version comment on peut jouer sur l'utilisation des verrous uniquement, c'est à dire sans condition, qu'on puis on aura encore une version derrière pour jouer avec les conditions. Donc ici, je vais revoir le tableau noir et en particulier écrire un message dont vous observez ici qu'il ne lève plus d'exception. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir voilà, toujours euh, ma boucle. Donc euh, il va falloir que je réitère plusieurs fois, et on va comprendre pourquoi, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Hein, parce que ça se passe... En fait, cette boucle elle était avant à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle était au niveau d'un écrivain. Maintenant, elle est dans l'écriture d'un message. Donc, je vais tenter, dans un premier temps, de trouver un espace dans mon tableau. Donc, si je ne trouve pas d'espace dans ma structure, eh bien, je vais faire un wait, et en fait, ce que je fais, c'est que je relâche le verrou, euh, sur le right lock puisque je vais faire un wait juste derrière. Alors En fait c'est pas gênant parce que ici je fais euh, euh, le wait et synchroniser. C est, c est, en fait ça va permettre, euh, si je ne relâche pas le verrou en écriture, vous sentez bien que personne ne va pouvoir lire et par conséquent libérer mes cases. Donc c'est extrêmement important que je fasse ça. Je lâche ce verrou, je me mets en attente sur euh, le right lock et à ce moment-là, une fois que je suis sorti de cette attente, je récupère le verrou en raid pour être sûr d'être le seul là-dedans. Donc c'est le pendant de ce que j'ai fait ici. D'accord Et bien évidemment, s'il se passe le moins le truc, vous voyez bien, j'ai un unlock au niveau également du final. Donc voilà, et la différence ici, c'est qu'effectivement, ça c'est une attente qui est complètement passive, et on va voir, bien évidemment, il va falloir réellement changer la lecture d'un message. Donc la lecture d'un message, ici, et eh bien... Euh, je récupère le message, si je n'ai rien, d'accord, ben, euh, je vais sortir ici, je lève l'exception, etc. Et il ne se passe rien, je ne réveille personne. Par contre, si j'ai trouvé un message pour celui qui me demande la lecture, je mets la case à moins 1 et à ce moment-là, je fais un Notify -o. Le Notify le va réveiller les écrivains qui sont bloqués sur l'écriture. Mais ils vont être réveillés, il y en a un qui va prendre le verrou et puis ils vont en fait rentrer dans ma grande boucle et le premier, ben, il va trouver une case et les suivants, ils vont pas trouver de case et donc ils vont se réendormir. Donc on est sur le mécanisme classique qu'on a déjà vu un certain nombre de fois euh, dans des séquences passées. Donc voilà, bah ça marche très bien ce truc-là, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème. Le reste du code ne change pas par rapport à la version précédente. La seule chose, c'est qu'évidemment, si, j'ai enlevé la déclaration de trop-plein exceptions, puisque je n'en ai pas besoin, je ne communique plus par exception avec l'écrivain, je suis en attente passive. Regardons une exécution détaillée. Donc là, ici, j'ai été un peu plus loin, donc euh, je considère que dans mon chronogramme, toute la partie... Euh, création euh, des différents écrivains la Yana 3 et du lecteur ont lieu et puis qu'ils ont commencé à s'exécuter et ont partie toute la partie euh, affichage je suis initialisé et tirage d'une valeur a eu lieu. et ici E1 fait un appel à écrire un message et puis mon tableau il a une case donc il écrit un message il a pu écrire ce message et maintenant il envoie sa deuxième valeur. Et il s'exécute, et il refait un appel à écrire un message. Mais là, par contre, ça ne passe plus, parce que le tableau est plein. Et il se suspend. Et puis, le deuxième écrivain se réveille, il envoie un appel à écrire un message, mais il ne peut pas non plus. Et il se suspend. Avant, il se prenait l'exception dans la figure. Là, il se suspend. Rebelote, ou re-rebelote avec le troisième, qui lui se trouvent à nouveau bloqué et donc ils sont tous les trois bloqués sur le, le, le weight du euh, right-lock, parce que mon tableau noir est saturé. À ce moment-là, le lecteur se réveille enfin, et le lecteur, il exécute lire un message, et dans le lire un message, il va faire un petit puisqu'il libéré une case. Tout va bien. Donc je vais avoir... Donc il dit qu'il a reçu la première des valeurs, tout va bien, il se suspend, il est commuté, et à ce moment-là, eh bien, il y en a un, on va dire que c'est le plus ancien, c'est celui-là, qui va pouvoir sortir d'écrire un message, donc il va sortir de la boucle, il va trouver la case qui vient d'être libérée ici par le lecteur, il la reprend, il écrit sa valeur, et puis il est commuté. Et puis à ce moment-là, bah, on reprend le deuxième écrivain, hein, parce qu'en fait, ça, c'est probablement le pendant de cette exécution-là, pour le compte du deuxième écrivain, mais que se passe-t-il Eh ben euh, il reprend le, le verrou, à ce moment-là, il recherche une case, il oh, n'y a pas de case, hop, il est ressuspendu, pas de souci. Et puis, le troisième se trouve dans la même situation, d'accord, il se réexécute, il retourne euh, dans le, la boucle while, il cherche une case, il n'en trouve pas et il se resuspend. Et puis à ce moment-là bah, lui il affiche que euh, eh bien euh, il va envoyer son troisième message et puis il commute etc etc. Vous voyez bien comment ici euh, cette mécanique fonctionne et bien évidemment là j'ai plus de communication par message mais j'ai des commutations et vous voyez que ici par exemple pour, euh, pour lui, euh, L'exécution va être en fait quelque part en pointillé et ça peut se répéter un certain nombre de fois. C'est là qu'il est important d'avoir déclaré son réentrant en tree lock dans le fameux mode faire okay, pour assurer une certaine équité et faire en sorte que les processus, enfin les threads, pardon, qui sont suspendus depuis le plus longtemps soient reprises en priorité. Sinon, on a des famines potentiellement. Ben voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt.